Je dis toujours, mais oui. comment, je ne peux pas te le dire. Le comment oui. renvoie à ton libre-arbitre, renvoie à tes préférences personnelles, à tes désirs profonds, à comment tu mets en forme ces désirs surtout. Et moi n'étant pas toi, moi ne peux pas dire. <rire> moi ne pas être toi. Donc ça, c'est posé. Et soit dit en passant, ce genre de travail que tu me que tu me demandes nécessite un travail en session individuelle sur le moyen ou long terme parce que mettre en place je peux t'aider dans mon activité, celle que je fais j'aide les gens à établir des systèmes des, euh, des des stratégies des actions pour leur permettre d'évoluer à l'intérieur et de se guérir eux-mêmes à partir de ces environnements qu'ils créent je peux faire ça vraiment en session individuelle. Mais après, je ne peux pas. Euh, le, le live est là pour mettre de la clarté d'esprit sur qui on est en tant qu'être humain. Mais je ne peux pas t'accompagner en 10 minutes, même 15 minutes de temps. Enfin, moins de 10 minutes en général, qui c'est la durée de mes réponses. En 10 minutes, je ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas te faire un, une séance de coaching de 3 mois ou d'un mois ou d'une semaine en 10 minutes. Alors... Euh, relation à famille problématique ok euh... la pierre manquante c'est la confiance en toi euh... voilà ce que ça me renvoie comme information pour toi c'est la notion de lorsque je fais une action est-ce que j'ai vraiment confiance dans les fruits que ça va donner, dans les conséquences. As construit, euh, tu, tu construis okay. l'image qui me vient pour toi. C'est que tu as construit euh, un, un truc de domino énorme qu'on voit parfois dans, à la télé ou sur YouTube. Et tu, il te reste juste à pousser le premier domino qui est tout petit, qui a l'air de rien. Et toi, tu, tu te focalises sur ce petit truc qui a l'air de rien, mais qui, en fait, va engendrer beaucoup, beaucoup de choses dont tu n'as pas vraiment conscience. Et en fait, on s'en fout si tu en as conscience ou pas. Ça me parle de respecter tes désirs. De confiance que, euh, prioriser tes désirs, c'est la bonne solution pour toi. Ok, voilà. Ça, c'était la chose pour, à dire, pour faire bouger ce qu'il y a euh... Est-ce que j'ai autre chose pour toi Désir, plaisir, non. Euh... tu as peur du grand méchant loup à l'extérieur. Voilà ce que ça m'envoie. J'ai peur du grand méchant loup, donc je me refuse à sortir de ma, de ma chaumière. parce que j'ai peur d'aller affronter l'aventure qui va me mener au grand méchant loup l'aventure que je vais vivre pendant l'épisode Grand Méchant Loup, pendant le chapitre Grand Méchant Loup, et l'aventure que je vais vivre après le Grand Méchant Loup. Toi, tu, tu, tu as peur du loup. La peur du loup, c'est-à-dire tu as peur de la survie. C'est pour ça qu'on a buté le loup en France, hein, c'est parce qu'on avait peur de, de, de, de ce côté, euh, je me retrouve en face de ma survie. Parce que tu, quand tu vas dans les bois, ou dans, une, dans un parc national, ou euh, dans un espace protégé et qu'il y a des loups, Crois-moi, tu fais un peu plus attention à ta survie au niveau euh, quel matériel j'emporte, etc., etc. Voilà sur quoi tu es, sur, sur es posé, sur quoi ta relation à, à ta famille est posée. La peur du loup. Donc, en fait, pour toi, le loup est dans la bergerie, c'est-à-dire ta famille. Euh, et donc, forcément, tu dois provoquer une scission pour te sentir en sécurité. Euh, derrière, ça me dit, ça m'envoie l'information, euh, j'ai peur d'instaurer mon pouvoir, j'ai peur d'instaurer des règles, euh, j'ai peur de... enfin j'ai peur, je m'interdis à poser des règles, précisément. Quel bénéfice pour toi de ne pas poser des règles D'être en liberté. Bizarrement, le groupe de ce soir, on associe, je ne... on associe le manque de liberté, non, on associe la liberté au fait de ne pas poser des règles alors que la société fonctionne à l'exact inverse, mais même la vie. Si tu ne poses pas tes règles à partir de tes besoins, la vie ne peut pas te donner ce que tu veux, parce que la vie ne t'apporte pas ce que tu dis. La loi d'attraction, c'est ça. La vie ne t'apporte pas ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu dis, je veux une voiture rouge avec, euh, avec un aileron jaune qu'elle va t'apporter ça. Ce n'est pas parce que tu dis, je veux la relation idéale qu'elle va te l'apporter. Elle t'apporte ce que tu vibres. La vie t'apporte ce que tu vibres, pas autre chose. Donc, une fois que tu es au fait de tes besoins, que tu acceptes de les vibrer, vibrer c'est-à-dire de les vivre, là, la vie t'apporte ce que tu veux, ce que tu vibres. Voilà c'est quoi la loi d'attraction, hein C'est pas plus compliqué que ça. Euh, D'ailleurs, j'ai l'info que le premier atelier en ligne au mois d'avril, sera euh, concernant la loi d'attraction. Je viens de recevoir l'info du silence. Donc, à partir d'avril, tous les mois, tous les fins de mois, souvent un dimanche, j'organise un atelier en ligne payant d'une heure trente, d'une heure 1h ou une heure trente, pour débloquer la structure du groupe autour d'une thématique. Là, le premier, euh, la première thématique, c'est la loi d'attraction. Donc, qu'est-ce qui bloque le fait de manifester et de créer dans sa réalité ce que l'on veut, ce que l'on vibre Quels sont mes réels besoins Donc, on va aller voir tout ça en conscience. Vous pourrez me poser vos questions. Je suis en train de définir les modalités. Est-ce que ça se passera sur Skype Est-ce que ça se passera sur YouTube Est-ce que ça se passera sur euh, Zoom ou alors euh, d'autres plateformes qui permettent une visioconférence je vais voir mais en tout cas à partir d'avril de fin avril allez voir sur mon site internet j'ai créé un agenda en ligne où il ya toutes mes dates de stage d'atelier et euh, de plein d'autres trucs. donc il est encore à l'état de brouillon parfois il n'y a pas il marqué il a marqué, euh, il y a marqué euh, stage prévu en août mais il n'y a pas le thème mais ça va être fait en temps et en heure et si vous euh, si vous allez voir dessus régulièrement vous serez au courant des dates. Donc, ce qu'il y avait à dire par rapport euh, au groupe de ce soir, c'est que la loi d'attraction, et j'avais exprimé la loi d'attraction par rapport à tes besoins, oui, et aux besoins du groupe, pour le coup. Euh, ok, le loup dans la bergerie, et donc euh, je ne peux pas asseoir mon pouvoir. Je ne peux pas asseoir mon pouvoir parce que je, ne me, sens, je me sens sans défense. Euh, ok, alors, c'est en train de bouger. Même en moi, ça bouge, hein, je t'assure. Un petit coup d'eau pour se remettre d'aplomb. Okay. Euh, tu me demandes comment Je peux pas te dire, mais l'info que ça m'envoie derrière, c'est tu vois la vie à partir de ta place de victime. Tu te penses absolument pas prédateur. Je ne suis pas prédatrice, je ne peux pas faire de mal, donc je ne peux rien faire. Oh mon dieu, euh, être victime autant se suicider. Hein. Je sais que le, le, le, le mot est dur, mais, euh, mais euh, dans le sens, être la victime, pourquoi je dis autant se suicider Parce que derrière, être la victime, ça sous-tend, je ne veux pas vivre ma vie. Parce que vivre la vie, ça signifie simplement vivre son pouvoir, manifester son pouvoir. Je manifeste mon pouvoir, mon pouvoir, donc je sais que je suis en vie. C'est parce que je décide de mes règles qui sont créées à partir de mes besoins, de mes désirs profonds, de ce que je vibre le, le plus intensément possible en moi, que j'ai réussi à créer des règles. Pas plus, pas moins. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe ok, plus je me fais petit, plus mieux c'est, voilà la croyance sur laquelle on, on est fondé tous ce soir, tous et toutes, plus je suis petit et petite, plus je me cache, plus je suis caméléon, plus je me fonde le mur, mieux c'est, pourquoi, parce que de là je peux observer, de là je peux euh, en retirer tous les bénéfices sans aller dans l'inconvénient d'être dans la matière et de vivre la scène, de vivre l'émotionnel, Ok, donc il y, y a deux, trois trucs karmiques qui sont en train de se, se barrer au fur et à mesure. Euh, pas karmique, au niveau des ancêtres. Parce que ça, c'est toute une structure familiale qui est en toile de fond, au niveau collectif, où euh, l'archétype familial nous impose les règles, nous impose nos désirs. Et pourquoi il y a une quête d'identité dans le groupe, et pourquoi, on se, on, et pourquoi cette, cette, cette euh, quête est dysfonctionnelle parce que euh, on a tellement été foutu dans le moule de la, de la famille euh, pendant euh, des milliers et des milliers d'années, qu'on ne sait pas qui on est, s'il n'y a plus de structure à l'extérieur.